Seigneur, Yeshua, Yeshua, Yeshua, parce de Bonjour frères et sœurs, bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous accorde, pour son amour dans nos vies, pour sa bonté. Alors là, nous sommes venus dans le cadre de de l'association Light of the World, qui est une association sans but lucratif, et le Seigneur nous a mis à à cœur de pouvoir mettre en place un centre d'accueil pour les enfants de la rue. C'est un projet que nous appelons Dans la main du Père. Alors, Light of the Way est une organisation sans lucratif et nous poursuivons des objectifs tels que euh, l'encadrement intégral de personnes vivant avec handicap et euh, le soutien moral, spirituel, matériel de personnes vulnérables, c'est-à-dire. Euh, par exemple, euh, le ou orphelin, les enfants de la rue, fille filles-mères, ainsi de suite. Et nous voulons que ces gens-là soient dans un cadre approprié pour la défense de leurs intérêts. Et nous, voulons également, nous assurons également euh, les réinsertions pro professionnelles dans tous les domaines. Alors, c'est conformément à, aux objectifs que nous sommes assignés que nous mettons nous vous présentons ce projet euh, voilà, de mise en place d'un centre d'accueil des enfants de la rue à Kinshasa, ville capitale de la RDC. Alors déjà, il faut savoir, il faudrait souligner que euh, depuis, euh, nous avions commencé euh, ce projet depuis 2000, euh, 2016, juillet, euh, juillet 2016, alors il nous a été prêté un lieu pour euh, pour leur suivi, c'est-à-dire le suivi de ces enfants qui dorment dans des rues, c'est-à-dire les enfants de la rue. Et maintenant, actuellement, nous sommes en train de, comme nous manquons de locaux, d'un local, nous voulons maintenant mettre en place ces centres alors, qui vont aider beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors déjà, il faudrait savoir que euh, les enfants de la rue, c'est vraiment un phénomène c'est comme un phénomène qui euh, frappe euh, beaucoup de pays. Euh, déjà, l'UNICEF nous présente trois catégories. La première catégorie euh, sont des enfants euh, de la rue, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ont l'habitude de traîner dans des rues. Et nous avons la deuxième catégorie, des enfants. Ce sont des enfants de la rue, bien sûr, qui ont des parents, mais qui quittent le parent. Ils vont dans des rues, ils travaillent. Après, ils reviennent à la maison. Pourquoi Parce que les parents n'ont pas assez de possibilités. Et donc, nous avons également la troisième catégorie. Là, là c'est horrible. Ce sont des enfants qui passent leur vie dans des rues. Ils dorment, ils travaillent dans des rues. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de soutien. Et là, ça devient encore compliqué. Je suis allé, euh, euh, je suis allé euh, voir euh, les enfants, euh, essayer un peu d'observer comment ils vivent. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, les conditions sont déplorables. Par exemple, cette, cette image, si on peut nous balancer cette image où euh, les enfants dorment dans des rues. Voilà, ce que vous voyez, c'est un pont. Et en dessous de ces ponts, c'est tout un lieu pour les enfants. Et maintenant, il faut comprendre que ces ponts, en fait, en dessous, c'est toute une rivière. Et quand il y a des de fortes pluies, la rivière déborde. Et les enfants n'ont plus l'endroit de dormir. Elles sortent, ils sortent. Voilà, ils sortent dans de rue à 3h, 4h pour chercher un endroit pour dormir. 13 ans, comment on a Jessica. Jessie. Jessica. Jessica a 13 ans. Yo, lundi, yes. combo Daniela, tu oses à 14 ans. Daniela a 14 ans. Yo Sagesse. Sagesse, Sagesse. on 13. 13 ans. Ok, eh moussousou, Jenny. Jenny, osa âge nini. 12 ans. 12 ans. Maman, 10. Sylvia, osa âge nini. 13 ans. Yeah. 13 ans. Mère. Yeah. Yo, comment yeah. yeah. Papa. Comment est-ce que 13 ans. Osa âge nini. 1 ans. 1 ans. Il faut savoir qu'à Kinshasa, euh, il y a une sorte de dégradation. Euh, une histoire de pollution, voilà, allez-je dire, euh, euh, de telle sorte que quand il y a vraiment une forte pluie, tout le riz sent presque débordé, Même mais les maisons sont débordées d'eau. Même ceux qui ont des maisons, ils ont du mal à dormir quand il y a de fortes pluies. Et maintenant, essayez un peu d'imaginer à les pour faute raison raisons ces enfants qui traînent dans de rue. Ça devient compliqué, compliqué. Et quand je suis allé voir les enfants, il y a certains qui, certains qui sont blessés. Il y a certains qui, et qui sont sérieusement malades parce qu'ils sont vraiment exposés à, à tous les vents le vent de maladies, euh, à toutes sortes de maladies. Et là, c'est tellement compliqué. Et nous croyons que ce centre va sauver beaucoup de vies. Alors, nous avons estimé ceci pour vous qui voudrez soutenir. On a estimé qu'avec 10 euros par mois, un enfant peut être accueilli, nourri, Veux-tu soigner, éduquer et encadrer afin d'assurer sa scolarité et son retour en famille. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons voulu vous présenter euh, comme un projet. Et donc, euh, ben, si le Seigneur vous touche, les coordonnées sont là. Que le Seigneur soit béni pour son amour.